Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique qu'utilise Tom pour traiter sa maladie de Dupuytren, dont vous avez vu dans une précédente vidéo son témoignage. Aujourd'hui, on va passer à la partie pratique. Pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai reçu, euh, suite à la publication de cette vidéo, des demandes d'internautes qui m'ont dit « Mais oui, mais vous en dites pas assez, vous parlez du massage, et qu'est-ce qui fait le qu mouvement, etc. » Donc je vous présente le, le programme d'automne. Euh, Rassurez-vous, ça ne dure que quelques minutes, et vous verrez, quelques minutes consacrées à votre santé par jour peut complètement changer votre vie. Voilà, donc, euh, passons maintenant à la pratique. Alors, Tom, je te remercie de, de nous montrer ton programme, parce que suite à la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages d'internautes euh, qui m'ont demandé, oui, mais il me parle de, de ses résultats, mais comment il a fait Qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode Alors, je te remercie de montrer à euh, nos abonnés quels sont les mouvements, les techniques de massage que tu utilises depuis 6 ans et qui t'ont permis D'obtenir le résultat que tu veux. d'abord, je, je vais te demander de montrer tes mains à l'écran. Là, on sent que ça a été travaillé, mais la main est tout à fait normale. L'autre main, voilà. Voilà. Il y a vraiment, tout est bon. Hein. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Quel, quel changement. Et les doigts, bien souples. L'autre doigt, les doigts, bien souple. Voilà. Ben, C'est tout, toutes les personnes qui ont une maladie du travail, avec le même résultat. La face du monde en serait changée. Oui, ça. Voilà. Alors maintenant, euh, merci d'avoir montré tes mains. Donc, euh, tu me donnes la permission de les montrer parce que c'est ta propriété. Hein? Pas Donc, de problème. Pas de problème. <rire> merci. Donc, est-ce que tu peux me montrer quelle technique que tu utilises euh, depuis le début Donc, euh, au début, je t'avais montré des mouvements euh, d'étirement, de, des mains, des aponévroses, euh, de l'avant-bras, la, de, de, de la main des doigts, des massages transversaux et l'ongéotéogineaux. Quel est le traitement que tu fais maintenant Alors, j'ai demandé, tu, tu fais comme si tu étais tranquille, tout seul, tu fais tes mouvements. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte que certains mouvements sont difficiles à faire en pratique parce qu'ils demandent de l'espace, etc. Si on commence à faire des mouvements euh, comme ça, quelque part, ce pas très discret. Ou s'appuyer sur la table. Donc ce n'est qu'au début que j'ai fait ça. Mmh. Mais très rapidement, je me, je me suis limité pratiquement à simplement faire les massages comme ceci, donc mmh. en transversaux, en, en longitudinaux, de façon à toujours tirer dedans D'accord Ça, je peux le faire n'importe où, n'importe quand. D'accord. Ça ne se remarque absolument pas en société. Parfois, il m'arrive quand je suis plus seul de faire ces mouvements ceci comme tu l'avais montré donc tout à fait de bien étiré oui, quand tu comme sens que les, les doigts s'en un peu exactement enfin, les doigts s'enraidissent mmh. un, un mmh. peu ou bien parfois mais très rarement je le fais sur la table mais pratiquement je ne le fais plus jamais je me limite vraiment à masser ça tout le temps et ces mouvements aussi d'accord c'est tout d'accord donc voilà le programme donc c'est un programme court mais hyper efficace tu y consacres combien de minutes par jour à peu près Comme, comme l'ai déjà dit, ça pèse ça très peu de temps, ouais. mais très souvent deux, trois Donc minutes. En fait, c'est au feu rouge, voilà. euh, quand je suis en conversation avec des gens, euh, ça peut être à la plage, en vacances, ça peut être n'importe où, ah. personne ne le remarque. D'accord. Donc oh. on peut dire 10 minutes, 15 minutes par jour. Au oh, maximum. Maximum. Très bien. Et eh bien voilà un super programme, Est ce qu'on appelle un programme flash, mais alors d'une très grande efficacité. Euh, eh bien, oui, le secret, c'est de le faire tout le temps. Voilà, très bien. Eh bien merci beaucoup, Tom, et j'espère que beaucoup d'entre vous vont pouvoir prendre l'exemple sur lui et avoir un aussi bon résultat. Bonne chance à vous. Voilà, cette petite euh, vidéo pratique est terminée. Si euh, vous voulez en savoir plus euh, sur euh, toutes les techniques, euh, anti douleur, et eh bien vous avez une formation spécifique euh, sur mon site internet dont vous trouvez euh, le lien en dessous et à la fin de la vidéo, également sur la fiche ci-dessus, voilà et donc euh, voilà, c'est tout, et voilà ah. si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et eh bien Cliquez sur abonnez-vous à la fin euh, de cette vidéo, et, euh, cliquez sur abonnez-vous, hein, voilà, abonnez-vous, cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle euh, mise en, en ligne de vidéos ou d'articles. Ensuite, euh, eh bien, euh, si vous êtes intéressé par une formation, bah, bien sûr, euh, vous allez... Euh, si, si vous êtes intéressé par une formation personnelle, euh, si mes formations personnelles à santé naturelle vous intéressent bien, vous avez un lien enfin, de, euh, vous avez un lien euh, sur mon voilà. Eh bien, allez en page d'accueil de mon site naturmania.fr. Allez en page d'accueil de mon si vous souhaitez, si vous souhaitez euh, en savoir plus, vous former personnellement, utiliser des techniques, prendre votre santé en main, eh bien vous avez un lien en fin euh, de vidéo, euh, et vous avez ça bien sûr, et vous avez également le lien dans la, dans le texte de présentation situé en bas de cette vidéo. Voilà, donc euh, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien.